굿 מorgen, אלייתן נחישו רגועה ליום נישואים. תברא בן סרינג'ב. פניתי דבורא בדיסט'ר. אברהם בן vous êtes ici, vous serez une prochaine étude de Mishnah. Quatre-quinze minutes éternelles. Nous étudions משחית יeva מוד, מיהו יג יג. אנודירת安娜 מיֵeva מָה? בחיי בָּגָלָה, כופין אותו שיאחלות לא. לאחר מיטת בָּגָלָה, מבקשים אמנו שיאחלות לא. Vimnit kavna lekar, Afilou bhachayebala, me vaksim me menu Mishnah pas très compliqué, à condition qu'on va l'expliquer eh bien, j'espère que je vais bien organiser mes idées. On va d'abord introduire avec autre chose Un, une donnée de base. Un Yavam et une Yevama, ils sont censés décider. Est-ce qu'ils vont faire le hibou, est-ce qu'ils vont faire la Khalisha? Des fois, on va influencer leur choix. Si toutefois, il n'y a pas de rapport entre eux, lui c'est un vieux, elle est toute jeune, c'est le contraire, lui, il est tout jeune, elle est toute vieille. Comme le Michel nous dit, la grammaire nous dit, c'est sûr qu'ils vont finir par euh, se jeter les assiettes mmh. non, non, sur l'autre. Ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas. Mais en temps normal, s'ils sont aptes à se marier, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de quelqu'un de désagréable, il n'y a aucune raison. Lui, il veut faire le hiboum, et madame ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille c'est la donnée de base en fait de la Mishnah. Alors, on va l'écrire une Igeret Mered. Igeret Mered, on va l'écrire que dans ce cas-là, elle était Moredet. Elle ne veut pas remplir ses devoirs. Comme elle avait le devoir avec son mari, elle ne veut pas remplir ses devoirs. Dans ce cas-là, si ça se passe comme ça, le yavam lui, il a le droit de dire... Alors, d'abord, on met ça de côté maintenant, je reviens un petit peu en arrière, et je dis autre chose. Quand le, la, la femme, elle était mariée avec son premier mari, son premier mari s'est engagé à lui donner une ktouba. Beaucoup d'argent, ça peut être 100 000 shekels, 200 000 shekels, 1 million. Lorsque le Yavam va prendre cette femme, alors lorsqu'il va se marier avec elle, il s'engage de lui donner ce, de, de donner à partir des biens qu'il a hérités de son frère, de donner cette somme-là à cette femme le jour où elle la divorcera. Si toutefois il décide de lui faire la khalitsa, il devra aussi lui donner cette ktouba. Mais si on parle d'une femme qui est morée qui n'a pas envie de... De lui, alors que lui, non, oui. lui il a envie, lui elle est bien, partant pour se marier avec elle, elle est bien, et, et lui et elle, elle a dit non, j'ai pas envie, je préfère vivre ma vie, ça y est, c'est tout, qu'on me donne ma Ktuba. Alors on va pas le forcer à faire la Khalitsa. lui va dire bah, qu'elle reste comme ça, si elle ne recevra pas sa Ktuba pour le moment. Si, alors maintenant, on va lui, dans, dans un cas pareil, on va essayer quand même de la Madouer, est-ce qu'il veut, est qu veut lui faire la Khalidza ou pas, et, et alors ça se passe comme ça. Si, finalement, il cède, il dit « Bon, allez, je vais lui faire la khanissa. Tu vas lui faire la khanissa et tu vas lui donner aussi sa khanissa. » Mais si, lui, il s'entête et dit « Je ne lui fais pas la khanissa », elle, si elle renonce à la khanissa, alors on va le forcer à lui à faire la khanissa. Vous avez compris comment ça se passe C'est très simple. Ça fait beaucoup de mots, mais le principe est très simple. Ils ont un devoir, quelque part, un devoir moral, ou un peu plus même, un engagement à continuer le mariage, le premier mariage du mari. Elle, elle décide maintenant qu'elle veut plus alors que lui, il veut. Il n'y a aucune raison à ce qu'elle réclame une chose pareille. Alors, on ne le force pas à lui faire la khalitsa, parce que s'il veut faire la khalitsa, il va perdre de l'argent. Donc, pour le moment, il la laisse comme ça, en stand-by. Si toutefois, elle, elle accepte de renoncer, alors, alors on, on va d'abord quand même essayer de la madouer, Peut-être qu'il veut quand même faire la khalitsa, et s'il faudra rester au moins qu'il lui donne aussi l'argent. Mais s'il s'entête, on ne le force pas. Jusqu'à qu'elle, elle va dire « Non, alors je renonce à Macto bah, ». Et dans ce cas-là, on va le forcer à lui à faire la Khalidza. Ok Le forcer, ça veut dire euh, on prend un bâton et on le frappe, jusqu'à ce qu'il accepte de le faire. On n'est pas une femme comme ça. D'accord Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. les Sardanguette, c'est plus fréquent. quelqu'un, Un homme qui ne veut pas donner le guet à sa femme. Il y a toute une police, euh, toute une... Il y gens qui s'occupent de, de lui casser les dents et de lui broyer les os jusqu'à qu'il accepte de, de donner le guet. D'accord ?« Kofi no to tiyomarotsen ». C'est des à quelle durée de violence, mais en tout cas, c'est assez violent quand même. D'accord Je reviens sur le vif du sujet. Une fois qu'on a compris ces deux données, soit, je reprends, s'ils sont aptes à être ensemble, on lui demande, d'abord, et alors, non, je reprends, dans l'ordre, tout d'abord, il faut donner la K'touba, si jamais il fait la Khalidza. Si lui, veut faire le hibou, mais elle, elle ne veut pas, et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne veuille pas, alors, on ne le force pas à, donner la, à faire la Khalidza et donner la K'touba quand même l'amadoué. Si on l'amadou et qu'il accepte, il devra donner. Si il accepte pas, alors elle, elle sera en droit de renoncer à Saktouba, et dans ce cas-là, on le forcera lui à faire la C'est d'accord, ça nous donne une base. Maintenant, on a tout compris, la machine à regarder. On en parle d'une femme, sa belle sœur, qui a fait un éder qu'elle profitera jamais de son yavam. Mais là, il y a deux situations. Si elle a prononcé ce neder lorsque son mari était encore vivant, et après son frère, il est mort, le mari, il est mort, qui était le frère du mec, du gars du Yavam, du alors là, on le forcera à faire la khalitsa. mitat maintenant, si elle a fait le neder après la mort du mari, alors dans ce cas-là, on lui demandera est-ce qu'il veut bien faire la khalitza et Nidh l'écart, mais si elle avait eu une telle intention à là, même quand son mari est encore vivant, on lui demandera est ce qu'il voudra lui faire la reine Alors on explique là, parce qu'on parle quand même de nouvelles notions, une fois qu'on a bien assimilé tout ce qu'on a déjà dit avant, alors maintenant, nouvelle situation maintenant, c'est qu'en fait, on a une belle-sœur qui s'entend pas très bien avec son beau-frère. Depuis que son, que le ouais, Réhouven et Rachel, si ils étaient ensemble, c'est le frère de oui. Si maintenant, pendant qu'ils étaient déjà mariés et qu'ils envisageaient pas encore du, coup, du tout qu'elle allait mourir sans enfant ni rien, ils sont souvent pris la tête jusqu'à ce qu'elle a juré qu'elle a fait le néder, que plus jamais elle profitera de lui, elle ne veut plus entendre parler de lui. D'accord Après, il s'avérait que elle est... son mari est mort. Maintenant, le hic, Rachel, tombe devant Shimon, il doit faire le hiboum, Elle, est dit « mais j'ai pas du tout envie de lui, je peux pas le supporter » j'ai d'ailleurs fait un éder que je ne pourrais jamais profiter, c'est-à-dire que maintenant on peut même plus, même si on veut mettre un peu de bonne volonté, je peux pas le faire, j'ai un neder. Et je ne veux pas l'annuler mon neder, donc j'ai un neder, je suis bloqué, je peux pas de toute façon me marier avec elle, avec lui. Alors là, dans ce cas-là, puisqu'elle n'a pas fait le néder en prévision de ce « hiboum, boom qu'elle n'avait pas de rapport avec lui, alors là... Alors là, on va le forcer à lui à faire la khalitsa, Parce que là, hein, c'est pas de sa faute à elle si aujourd'hui elle est dans une situation où ils ne peuvent pas faire la khalitza. Le hiboum. C'est pas de sa faute à elle. Elle n'a pas nié, elle n'a pas rejeté les, le hiboum. Elle a juste rejeté le, le beau-frère quand il est encore beau-frère, pas quand c'est un yavam. Alors dans ce cas-là, on va le forcer à faire la khalitsa Et il devra lui donner aussi, ça que tout va. D'accord Pourquoi Parce qu'elle n'a pas rejeté le yavam. Par contre. La Kham de Bala, quand son mari il est mort et qu'elle est tombée devant lui, elle a dit Moi, je vais me faire hibou avec lui, jamais de la vie. Je fais le néder, j'interdis d'avoir un rapport quelconque avec lui, je ne veux pas de lui. Ah, tu, tu rejettes, tu es d'être, comment dis-moi, je le Tu renies, le, tu rejettes le, le, le, le Yavam Ah, tu es fautive, dans ce cas-là, il n'a pas d'obligation de te faire la Khalidza. Vas-y, patiente. Mais quand même, mais vaccinez-nous, Cheyach Lotzla. On va lui demander à lui est-ce qu'il voudra quand même lui faire la khanitsa mais si toutefois il fera la khanitsa, il devra donner la Ktouba. il n'aurait pas à le forcer. Si toutefois, comme il nous dit, le partenaire sur ça, Vim ratz la il pourrait être beau ou bah la et qu'elle va accepter de perdre sa Ktouba. Alors dans ce cas-là, on va le forcer à faire la khanitsa. Mais pour le moment, on lui va dire, vous savez quoi, ma qu'elle reste, Je le fils Nedir, qu'elle reste comme ça, qu'elle va avoir des beaux beaux beaux cheveux blancs, elle reviendra me voir, d'accord? Maintenant, maintenant, la méchante le dit, mais si toutefois, même quand elle était mariée avec son premier mari, elle a fait le neder, parce qu'en fait, elle savait très bien que son mari, il ne pouvait pas avoir d'enfant, et qu'un jour, elle, avait, elle allait se retrouver devant lui, et donc c'est pour ça qu'elle a prononcé le neder. Dans ce cas-là, elle a été morée d'être dans le Yavam, depuis que son mari était vivant, puisqu'elle puisqu a renié le, le Yavam, même si elle était déjà mariée, alors dans ce cas-là, on ne va plus le forcer à lui à faire la khalitsa et à donner l'actuva ensuite quand, quand, quand il mourra. Vous avez compris le principe C'est-à-dire, en fait, en deux mots, si la Yavama, maintenant, elle refuse le yavam c'est a un problème technique, même si c'est plus profond que technique, mais c'est un problème que, concrètement, elle n'a pas la possibilité de partir faire le hiboum parce qu'elle a un éder qui date de l'époque, alors là, on va dire, alors elle est tombée devant toi, mais tu ne peux pas lui faire le hiboum alors, tu obligé de faire la Khalissa, tu fais la khalisa, on te force, et tu lui donneras la Ktouba. Mais si toutefois elle, elle a fait exprès de renier les parce qu'elle n'avait pas envie de se retrouver devant les alors là, dans ce cas-là, mes vaccines, et chez même si elle était déjà mariée, on lui demandera de, on lui demandera de faire la Khalissa, d'accord Et, puis de donner la, la Ktouba s'il veut. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une pleine de tout, pour.